Je voulais remercier chacun chacune d'avoir participé à ce débat. Je voulais vraiment remercier Aline Guitard, donc ma suppléante, membre du Parti communiste français, Jean-Jacques Keran, président de région Rhône-Alpes jusqu'à peu, ministre. Et merci pour ton soutien. Et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 il y a cette envie de politique. Et puis, on montre que localement, c'est possible. Sur le premier arrondissement, nous sommes 10 élus.